Eh Clara, je suis à LST et j'ai une immense tour radio en visuel. C'est la tour de transmission. La station d'espionnage personnel de Castillo. Introduis-toi dedans et télécharge tout ce que tu peux. On saura ce que Castillo écoute. Il est de votre devoir. En informer l'os protectoresse de la patria. Ce n'est qu'ainsi que notre famille sera protégée du charme d'Aclock. Du chaos et de l'imposition. Allez Il faut qu'on trouve qui a fait ça Mais me cago en tout Clara. J'approche d'Elesté. Il faut croire que l'histoire se répète. Qu'est-ce que tu veux dire C'est là que sont nées les légendes. La révolution de 67 a commencé à Elesté. El Tigre, La Kimama, Lorenzo, Lobo... Ce sont eux qui ont renversé Gabriel, le père de Castillo. Avec Libertad, la boucle est bouclée. Et ils savent que je leur apporte une bonne nouvelle C'est moi. J'imagine que tu es le gamin dont parlait Clara. L'élu de Libertal. Je pas un gamin. Bien sûr que non. Celle qui dirige la flotte de Castillo. Un vrai monstre marin. Elle pend les traîtres pour que tout LST les voit. Eh ben merde. Voilà, je suis à LST. J'adore ça. <rire> Vraiment mmh. Petite nuit, c'est ça Le rhum coca a coulé à flot hier soir, bébé tigre. Enfin, sans le coca. Je connais. Je t'envoie quelques photos, ça t'aidera à nous trouver. C'est un rocher... en forme de crabe Ouais Appelle-moi quand il sera, et prends ton grappin, en auras besoin. Maintenant, grimpe sur notre montagne On a hâte de te voir, bébé tigre sympa ton kleps J'ai de nouvelles infos pour toi. Comment ça va Dani on prépare une embuscade. Et pour tout dire, on serait bien plus confiants si t'étais à nos côtés. Merci. Hé, hey, El Tigre. Je suis au... au rocher. C'est... étonnant. C'est une œuvre de Lorenzo. Le crabe, c'est le symbole des guerrieros. Pour la carapace Les pinces Ils se battent dans la jungle pour aller pondre dans la mer. Nous, on s'est battus depuis l'océan pour donner vie à la révolution. Ok. Je vois. Suis le sentier qui monte vers le sommet, c'est facile. Tout guerriero doit être aussi agile qu'une chèvre. Une chèvre Je croyais qu'on était des crabes. Allô et merde. la cascade de la photo Tigré. Je dois aller là El hey, Tigre, je suis devant la cascade de la photo. On l'a prise après une dure bataille. Nos trois jours de plan qu'on payait quand un bataillon de parachutistes s'est posé juste devant nous. Stratégie et patience sont les meilleurs amis de la guérilla. Et quelques grenades aussi, non était rouge ce jour-là à cause du sang tu vois celui des soldats morts il y en avait plein ouais j'avais compris quand jeter leur merde partout et nous prenaient en photo comme dans un putain de zoo. Du coup... Ils ont accidentellement utilisé des bâtons dynamite et bloqué le sentier. Je vais donc devoir peut-être le débloquer accidentellement. Tout à fait. Ah j'adore. C'est le corps. En bas Tigré, je suis à la statue. Ah, Lobo. Un révolutionnaire. Un guerrier, mais un ami cher. Mort au combat quand on a pris Esperanza en 67. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Je comprends mieux la gueule de bois. Chaque année, je descends deux bouteilles de rhum. Une pour moi, et une pour Lobo. Il n'aura jamais vu Yara libre. Moi non plus d'ailleurs. C'est la dernière photo. Félicidades Te voilà maintenant au sommet Allez, descends de là, tu auras toute la fête bébé tigre Tigre là, Danny Mais enfin... T'es cloué sur place La mort te regarde droit dans les yeux Tu fais quoi On m'a cogné dans les cojonesse des milliers de fois Je les sens même plus depuis 72 N'en fais jamais ça Quoi Mais casse-les-sous-casse, bébé tigre Allez Viens voir, je te présente la famille Lucky j'ai encore le nez pété Je suis pas ta putain de mère. Il y a des gens ici qui sont vraiment blessés. Ça me fait très mal. tout maman L'herpès, ça compte pas. Voilà Lorenzo Canseco, le poète des légendes. Tiens, je décèle le sang chaud d'un guerrier. Et on ne présente plus Lucky Mama, le cœur des légendes. Ce n'est pas cassé, ça. Ah ouais Mais je l'ai entendu... Un autre patient. Peut-être quelqu'un de la morale. Je suis Danny Rojas, de Libertad. Le nouveau point de la révolution. Non, Clara m'envoie. Libertad a besoin des légendes, de héros en qui croire. Pour combattre un nouveau Castillo, il est pourtant tout ce que Yara mérite. Bonne chance. Désolé. Une révolution, c'est assez. Clara avait tout faux. Crois en toi, Danny. Ils doivent d'abord apprendre à te connaître. Reviens me voir quand il sera installé, mon bébé tigre Bon. Si on veut que ces vieilles têtes de mule aident Libertad, on a besoin de. N'oublie pas les, des les trois règles Le des idées Toujours en mouvement. Faut. Toujours sur tes gardes. Et Le tu toujours de ton ennemi qui avant qu'il qu ne te tue. J'espère seulement qu'ils ont toujours une âme de héros. Ah, bébé tigre. T'arrives à point, point nommé. Ils disent que Libertad est un groupe de terroristes. au dictateur et il se prend pour un président. C'est un monstre. Je peux te parler une minute de Libertad Non. J'ai des trucs plus importants à faire. Cognure. Le Oh, m'a transpiré. Moi. Et on voit là un ouais. chien-chien. Tu te rends compte que ce mot m'a C'était le nez d'El il n'est pas cassé. Et il a de la chance d'être en vie. Je croyais que tu étais la seule à avoir de la chance ici. <rire> C'était il y a bien longtemps. Il ne me reste plus que mon talent. Et un sacré talent, à mon avis. On a vraiment de la chance de le voir. Mais tigre, t'en es où avec les fournitures médicales Je suis dessus là. Remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain peut vite devenir hier. Et après, c'est trop tard. Tu devrais peut-être faire une petite sieste. Sûrement le largage. Quel merdier. C'est beaucoup trop simple. Tu fais quoi là Vous êtes qui On est la morale. Et LST est notre territoire. Notre territoire, nos marchandises. Ton discours, tu l'as répété. Ouais. C'est la propriété de Libertad. Ah, Libertad. Vous venez nous réclamer de l'aide Je m'y attendais. On devrait combattre Castillo ensemble. Je fais Run Run, commandant en second. Tres, <rire> Bien joué. Je suis Danny. Danny Rojas. Uh -huh. Des renforts Là-bas Près de l'hélico C'est parti Ah. Allez, viens, mon beau. L'ennemi attaque par le nord. Vous les descendre. Allez, allez, ah. Elle n'a pas de couverture là! Oui, d'abord! Ces renforts, charge le Ils sont vus! Plus... Ils peuvent plus nous échapper! Il est temps d'en finir! Tu du talent, Libertad. Mais Yelena a besoin de ça. On a des blessés. Yelena est ton boss Ouais, Et elle va me botter le cul si je me pointe les mains vides. Et Clara va me botter le mien si je rapporte pas ça aux légendes. Libertad veut les légendes de 67 <rire> La moitié d'Yara les croit morts. Oh, ils sont bien vivants. Et la moitié de la morale ne leur fait pas confiance. Mais j'ai étudié l'histoire. Ils ont payé de leur sang pour exterminer le père d'Anton. Eh, hey, tu sais quoi Si tu me laisses le matos, je te les présente. Ah, putain, Yelena va métriper. Mais au moins, j'aurais rencontré les légendes avant ça. Bon, Dani, trouve-nous un hélico. Et on parlera à faire. Bienvenue à la morale. Liberté. Si tu veux. Il faut mieux pas être en dessous quand je la battrai. tu as le matériel Oh putain El Tigre, le point de la révolution Vous devez signer mon phoque Comment se llama, señorita Ron Ron. Je suis de la morale. La morale Des terroristes Ron Ron, je te présente... Oh, Je sais très bien qui c'est, et je crois que c'est Guerrilleros, le mot qu'il cherche. Je sais ce que je dis, vous n'êtes qu'un vue de guerre ben nous, au moins, on se cache pas dans les montagnes pendant que le monde s'effondre. Vous avez vu ce qui se passe en bas Allez visiter un complexe de Biovida. Allez, faites-le. Les légendes ne reçoivent pas d'ordre d'anarchistes. Compris Arrête, les légendes. Non, vous savez quoi Niquez-vous La morale garde le matos, grand-père. C'est notre évolution, pas la vôtre. Un fermier innocent s'est pris une balle perdue aujourd'hui. Il est touché à l'abdomen. Sans ce matériel, il n'a aucune chance de survivre. La Beaucoup de balles que j'extrais proviennent de la morale. Il y a une différence entre jouer avec des armes et faire la révolution. El Tigre. Si. Ils aiment donner des leçons. Si ces débris veulent se planquer dans leur musée, tant pis pour eux. On s'en fout. Mais je vais leur prendre des souvenirs. Viens me parler quand tu pourras. Je crois que Lucky m'a mal. Salut pas. Dommage. Bien pour mes Ça fait deux semaines. Ouais, je sais. Tu n'en as ah, plus de se battre. Mais j'ai toujours super mal. mal. Voilà, J'ai pas envie Il les faut... Ces fournitures médicales remettront un tas de guerriers sur pied. Gracias. Lucky appréciera aussi, même si elle ne le montrera pas. C'était malin de nous amener la morale. On a besoin de sang neuf ici pour changer les choses. Maintenant... Il faut s'occuper de Lorenzo. La moitié des vieux du coin boivent ses paroles. Ronron pense que Lorenzo devrait visiter un complexe de Biovida. Mais pour le convaincre de se bouger, il faut se lever de bonne heure. Je vais lui rappeler ce pourquoi on se battait. Et c'est toi qui vas lui montrer ce qui se passe chez Biovida. Il suffit de t'infiltrer là-bas, de prendre en photo ce qui te paraît suspect et de ressortir. Pour un prétendu complexe de recherche, on y trouve bien plus de flingues que de tubes à essai. Il cache quelque chose, bébé tigre. Et quoi que ce soit, on va coller le nez de Lorenzo en plein dedans. J'espère que tu sais te servir d'un appareil photo. Comment vous dites... Lorenzo était... Tu as été gravement blessé. il y a du bruit à l'intérieur je le sens pas trop cet endroit <t en> <t en> <t en> <t en> C'est Fuck uh. it! I'm soigner le cancer. Mais ça, c'est quoi Ils expérimentent sur des humains. Mais quoi au juste Castillo s'en tirera pas comme ça. Je dois prendre d'autres photos. Solo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, putain Merde. Tant de morts. Merde. Tous ces cadavres dans l'eau. Je crois que je vais vomir. Castillon, enfoiré de monstre. Je dois prendre d'autres photos. Tant Ça devrait suffire à convaincre Lorenzo. Tigré, j'ai les photos. Tu croiras jamais ce qu'ils font à notre peuple. C'est horrible. Oh, moi je le crois. C'est Lorenzo qu'il faut convaincre. Et Gabriella dans tout ça. Je suis vraiment désolé. allez Je m'en doutais. Bon, ramène ces photos au camp. Il est temps que Lorenzo se réveille. C'est glamour, non On se croirait dans un 5 étoiles. Nous étions que des enfants, elle dirait. <rire> Lorenzo, j'ai pris des photos de l'endroit dont parlait Ronron. Ron. Tu balais, vers la gauche. Ils ont l'air libres, là. Merde. C'est contre ça que lutte Libertad et la morale. Tu nous détestes, mais au moins, on essaie de réagir. Personne mérite ça, Lorenzo. Il y a ces horreurs partout dans Yara. C'est juste que ça se voit pas du haut des montagnes. Je peux plus regarder ces images. Je n'ai pas voté pour Castillo. La guerre est finie. Donc tout ça pour rien. T'en fais pas. Maintenant, il sait. Tu toute la merde qui raconte. Ils disent que liberta. Tu devrais entendre toute la merde qu'ils racontent... Ouh, Yelena va gueuler pour les médicaments. Il faut qu'on parle. Je vais m'énerver. C'est fou que les soldats n'aient pas encore bombardé cet endroit. Ce putain de Lorenzo Canseco me prend pour une terroriste. C'est bon, t'as fini Quand je pense que je les admirais, ces fossiles, perds pas ton temps. On libérera LST avec ou sans eux. Il faut que tu parles à ma bosse. Yelena, et que tu vois notre opération de près. Passe par El Agurero. C'est le putain de QG de la morale à Concepcion. Donne ce mot de passe à notre portier. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Je vais dire à Yelena que t'es en route. Sacré mollusque, voilà. Ah Bougez-vous d'espoir. Libertad nous sauvera. Bonjour. Eh. Hey. Le pouvoir au peuple! C'est bien, mon chien. Que fouais-tu? Range-moi ça tout de suite! Ça Pour le pour le Hey. Hello. disculpe Boum, viens par ici. Gentil toutou, oui, salut toi. Ça fait plaisir de voir des camarades ici. Salut Salut Je peux t'en avoir deux. C'était hier. Aujourd'hui, j'en ai deux. C'est une, petite... une Bon chien des mains de Styron. Salut, ça va Il veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Bienvenue à El Agujero. Tiens-toi, Caro, ou je t'arrache la tête pour jouer au foot avec. Sympa, l'accueil. Je m'appelle Danny. Alfredo. En bas de l'escalier... besoin de six volontaires. Je demande à mon groupe, mon chou. Les gangs de Jorge et Anna doivent être à bord. C'est toi, Yelena Mirna. Dami, c'est ça Où sont mes médocs Les médocs de Libertad Je les ai donnés aux légendes. Non, tu les as refilés à des vieux qui font dans leur couche tout en haut d'une montagne. Ça va t'apporter quoi, d'après toi Il faudra plus que des balles et des soldats pour tuer Castillo. Que ça te plaise ou non, les Yaran aiment les légendes. Clara Garcia aime la politique. Bon courage pour bouger le cul des ancêtres. La morale peut nous aider. Tu sais pourquoi Clara ne t'a pas parlé de nous Parce que pour elle, on n'est qu'une bande de gamins avec des flingues. Elle adore discuter d'un bel avenir, mais c'est son avenir, pas le nôtre. Clara, c'est juste un castillo sans une bite. Donc t'as un meilleur plan pour Yara D'abord on tire, après on discute. Tu dis que t'as besoin de volontaires L'amiral Benitez nous a attaqué il y a quelques heures. Elle tient mes camarades en otage sur un cargo. Alors j'y vais. En solo Je pêche pas. Comme ça, on sera quitte pour les médocs. Sauve mes amis et on en reparle. Mmh. Si tu veux aller sur le bateau, je connais un type à la ferme Carbonel. Il peut t'y emmener avec son hélico. Dis-lui que c'est la morale qui t'envoie. Boum boum, viens par là. Que Libertad se chargeait du sauvetage. Vraiment Libertad Merde, alors. C'est toi qui aides nos camarades Voilà, c'est ça. Je connais un fermier avec un hélicoptère qui peut t'emmener au bateau. Suis-moi. Allez, bonbon le vieux à sol. Sois sympa avec lui. Allez. C'est bon, tout va bien. Et avec Libertad C'est le cas. Je crois que ce serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ah ouais On se bat et on gagne souvent. L'amiral Benitez aura toujours un coup d'avance sur nous. Si on tue un soldat, dès le lendemain, ils en ramènent trois. Et quand les membres de la morale meurent, personne... Eh, hey, où est-ce que tu vas Ouais, donc... Et quand les membres de La Morale meurent, personne les remplace Non, personne. En plus, les fermiers et les gens d'ici veulent juste survivre, pas se battre. On a besoin de 109, de, de combattants. Et les légendes, ils peuvent pas nous rejoindre On a essayé. Mais aucun de ces vieux veut se battre. Il paraît même que beaucoup soutiennent Castillo. T'as mal compris. Peut-être, mais je vois aucun de ces vieillards se battre. Je m'occupe de ça. Et... Comment ces paysans ont pu avoir un hélicoptère Ils l'ont construit avec les pièces de ceux qu'on a descendus. Carrément. Ces fermiers sont tous de notre côté, je te le garantis. Et les autres paysans, non Ça dépend. Certains sont avec Castillo. Tu penses qu'on peut les rallier à notre cause On va avoir besoin d'eux. C'est le seul moyen de libérer l'Est. Ils changeront peut-être d'avis quand ils sauront que Libertad se bat avec nous. En tout cas, tu nous fais une bonne pub, Danny. Et avec la morale, après Yelena vient d'appeler. Je t'emmène au bateau C'est pas de refus. Allez, grimpe. Annie. Je vais faire attention et voler très bas. Je t'emmène aussi près que possible. Où t'as appris à piloter J'ai fait mon service comme pilote il y a deux ans. Je me suis fait renvoyer pour avoir traité un capitaine d'enfoiré. <rire> Moi, je me suis fait virer de l'armée de terre parce que j'ai frappé mon sergent instructeur. Voyez-vous ça On ne s'est jamais croisés. T'as rejoint la morale quand <rire> Attends. On m'a dit que t'étais de la morale. Je leur rends service. Je suis de Libertade. Parle-moi un peu de la morale. Vous connais ce village On l'appelle Maldito. C'est son vrai nom Ouais. Un Espagnol l'a baptisé comme ça en 1400 et quelques. Il y a quelques mois de ça, l'amiral Benitez a rendu la navigation et la pêche illégales. Les gens ont protesté. Benites a exécuté la moitié des habitants. C'est ce que la morale a fait Elle a traqué et assassiné chaque soldat ayant pris part à l'exécution. Et je parle pas d'embuscade dans la jungle façon guerrilleros. Non Ils les ont suivis jusque chez eux et égorgés pendant leur sommeil. De vrais commandos. Ils sont intelligents, coordonnés et sans pitié. Je veux bien te croire Voilà la passe de Chaube. On surveille les convois militaires qui passent par là et on en informe la morale. Ils ont l'air plutôt bien organisés T'as même pas idée Yelena est encore plus méthodique que les militaires. La morale est là pour nous. Quand les soldats de l'amiral Benitez ont commencé à malmener nos familles, la morale a riposté. Ils tuaient tous les soldats qui entraient sur nos terres Ça les a vite dissuadés Je peux pas t'emmener plus près, c'est super Merci amigo, bonne chance pour ton sauvetage Elle ah, me positionne J'ai quelqu'un pour nettoyer ce groupe est plus calme que le précédent. Pas de tentative de fuite. Pas d'attaque. Chi, t'envoie ça tranquille Je crois qu'il commence à comprendre. Ouvre l'œil. Faut qu'on les sort. Négatif. Y'a rien à signaler. Plus de deux heures et je rentre enfin. Je vais faire une ronde. Terminé. Oui. Je pense qu'on faire quelque chose, contre qu se traites. <sussurée> J'ai mal partout. Je devrais demander une autre. le réel capitaine. Bon. Trouvons la cible vite Ils ont attaché nos cabinets Au titre blanc Dispersez-vous Allez Tranquille. Ils ont enfermé nos combattants dans un conteneur au-dessus du trou Merci. Sauve-les Pour un conteneur. Yelena, je suis à bord. J'en ai libéré autant que possible. Tiens bon, je t'envoie des bateaux et du renfort. Gracias. Ici l'amiral Benitez. Aux terroristes qui font la honte de Yara, vous êtes pris au piège. Au moment même où je vous parle, mes troupes convergent vers votre position. Je vous conseille de lâcher vos armes et de contempler une dernière fois cette nation qui ne veut pas de vous. Au lieu de servir paisiblement Yara en tant que Paria, vous allez mourir, ici, et maintenant. Combien Des renforts Sont les bateaux, Yelena. Ils attendent que tu dégages l'espace aérien. Quelqu'un peut dire à ces avions d'arrêter de bouger? J'aurais dû appeler plus tôt. Ah, Bruh. Elena, c'est bon. Ils sont sains, sauf. On m'a dit. Alors, on les quitte Putain, oui. T'as besoin d'autre chose Danny, reviens à El Agorero. Ça chauffe ici. On doit rassembler les camarades et parler des étapes suivantes. Ok. Cogno. Il a dû se passer des trucs pas nets ici. Eh Bien joué pour le sauvetage, Danny. Il paraît que t'en as fait baver à Benitez. J'aurais vraiment adoré voir ça. Je crois que je veux arrêter les frais. On m'a dit que c'était quelqu'un de Libertad qui avait sauvé nos gardes. Qu'est-ce qui se passe Réunion au sommet. Certains de nos amis veulent prendre le large. Ok, écoutez, ça mérite pas un carnage, ça mérite pas d'y laisser la peau. On est jeunes, on devrait être en train de boire, de baiser et de sécher les cours. Wow nos parents et nos grands-parents nous ont déjà volé notre avenir. Pourquoi se mobiliser au fond C'est ce que je pensais avant. Et puis un jour, l'amiral Benitez est entré dans ma classe avec un flingue. Elle appelait votre nom, il fallait s'avancer. Un par un. Alvarez Bermudez Cario L'amiral lisait leurs crimes. Manif, partage de pamphlets, like de messages de Clara Garcia. Fernandez, Rivenes, Peña J'ai appris une leçon lors de mon dernier cours, vous pouvez vous trouver du bon côté de l'histoire. Ou face à un flingue de la famille Castillo. Beau discours, guerriera. La morale accepte les recrues Ça dépend. Quoi Y a une limite d'âge J'offre mon sang à la morale. Si tu m'acceptes. Bienvenue à la guerre. Comment on se débarrasse de l'amiral Les pompes, c'est le premier pas vers la victoire. Le grand hôtel, Danny, c'est la clé. J'aimerais bien faire connaissance avec un convoi. Non, il faut Carlito. Les pompes me l'ont dit. Tu peux me rendre un service. la main. C'est sûr que de faire des pompes, c'était une bonne idée. J'y peux rien. Ton discours m'a gonflé à bloc. Bah, Grave Quand tu t'es collé le flingue sur la tempe avant d'appuyer sur la détente, c'était dément. J'ai trop kiffé. Danny va devoir se charger de notre petit problème à l'hôtel. Pourquoi tu l'as pas dit Ça Ça pas pas On a juste John besoin mort. de Carlito. Sauf Et si tout si tu en sera en réglé pour l'hôtel. On a surtout besoin d'intercepter le convoi voilà. de Benitez. On lit différentes pages d'un même livre, là. Peu importe celle qu'on lit en premier, ça ne changera pas la fin. Bénitesse Bénitesse On s'occupe des trois, et on réduit ses effectifs pour affaiblir sa base. Et là, on passera à l'attaque. Tu me rappelles le... qui Toujours... Trois coups chien. même si elle n'aime pas ses engins. De quoi Les ordis Ouais, cette poussière, c'est terrible. On a surtout besoin d'intercepter le convoi de Benitez. On lit différentes pages d'un même livre là. Peu importe celle qu'on lit en premier, ça ne changera pas la fin. Benitez. J'ai besoin que tu te rendes au grand hôtel Caballero. Il accueillait des touristes friqués avant, mais Benitez en a fait une sorte de prison avec salle de torture. Benitez doit pas nous trouver, Dani. Ça, c'était du discours, pas vrai Avec El Tigré, on a enfin une putain de chance. Pardon, c'est ma faute. Euh. Habitants euh. de Conception, euh. nous vous rappelons qu'un couvre-feu est mis en place ce soir. Nous vous recommandons fortement de respecter cette mesure de sécurité établie par le hey, gouvernement. Je vais à l'hôtel. Je peux te faire passer les gardes. Grimpe, allez. Euh... Euh... Euh... Merde C'est toi qui gères cette mission Ouais. Je déteste les dentistes. Ouais, moi aussi. Il paraît qu'une fois dans son fauteuil, soit tu lâches tes infos, soit tu crèves. On les deux. Je vais devoir trouver Hugo rapidement alors. Votre éclaireuse est déjà prête à t'aider. as entendu Yelena parler On a besoin de cette voix. Parfois on a du mal à savoir si on gagne ou si on perd, tu sais. On va gagner cette fois, je te le garantis. J'espère se faire gaffe. On s'en va, Boom Boom. Viens, Boom on s'en va. Livraison envoyée par le commandement. Ok. Allez, montrez-moi tout ça. C'est à votre chef d'ouvrir tout ça. Même moi, je sais pas ce que c'est. Vous vous foutez de ma gueule Eh, hey, c'est ce qu'on m'a dit. Ouvrez si vous voulez, mais la dentiste a dit que personne ne devait fouiner. Ah, ouais, le... Mais putain! Non, c'est vrai c'est Ok! Allez, viens, boum boum! Waouh! Pas mal, pas mal. Boum Boum Viens Allez, Viens Boum Boum Viens s'en va Ron Je suis près d'un immense hôtel de montagne Ça a l'air chic le grand hôtel Caballero. Depuis 1740, il a servi de prison militaire, puis d'hôtel, puis à nouveau de prison, et encore une fois d'hôtel. Je crois que c'est mort pour y prendre une chambre. Mort C'est le mot à retenir avec Castillo. <rire> Ça va encore durer longtemps. J'ai plus de vannes en réserve que l'hôtel n'a de chambre. <rire> je vais raccrocher. Denis, je suis en position pour surveiller la zone. La dentiste y est déjà avec lui. Bingo. Moi qui croyais que les dentistes étaient toujours en retard. Non, pas celle-là. C'est quoi le problème de Castillo avec les dents Hugo, si tu aimes les aliments solides, il vaut mieux me dire où ce qu'elles font. Pousse-toi et crache-toi. On oh se met oh Dios Là Merci, mes parents C'est l'arrière lesbiennes Je vais Qui est là C'était quoi Allez voir Je vais te sauver Je on ne oh oh, pas aller rien sur ces salopards! Et des On peut faire plus de terrain! Attaque à couvert! Oui! Nous pas. Ah, boum boum! À l'attaque! Ah. Boum boum! Reviens! La dentiste est morte. La morale est tranquille. Pour l'instant. Ah, C'est une putain de bonne nouvelle, Danny. Merci. Oh, et j'ai bien la envie de te faire un cadeau. Un cadeau L'hôtel. Je vais le reprendre. Ils n'y tortureront plus jamais personne. T'es sûr de pas être de la morale, Danny Vraiment Ya Vous dire aux habitants de Yara à propos du conflit. Un conflit Mais non, tout est normal. Malgré les rumeurs qui circulent, il n'y a pas de guerre, en tout cas dans l'est de Yara, n'est-ce pas, mon amiral Ce n'est pas une guerre. Voilà. Les criminels de Libertad seront tous appréhendés. Ah oui. Nous les dépassons en nombre. C'est et... clair, les libératardés. Cette chica là, moi je vous le dis, faut pas aller la chercher. Et que pensez-vous du gang si violent surnommé la morale Quiconque s'attaque à l'armée de Yara ou à notre économie n'est pas un vrai Yaran. Donc ma stratégie dans cette cadre... Et cadres... je ai aidé pour la stratégie avec toutes mes années d'expérience dans la sécurité de pointe. L'Est est tranquille, c'est pas vrai Oui. No préoccupés fornadal Bon, allez, coupez, moi je file. Signor Presidente. Amiral, quel plaisir de vous entendre. Si je puis me permettre, comment se fait-il qu'un groupe d'étudiants de fasse plus de victimes parmi mes hommes que quiconque dans cette guerre Amiral Ils ont... Euh, ils ont du soutien. De la part de Libertad et des Légendes. Votre carrière m'a toujours tenu à cœur. Je vous ai choisi à l'Académie. Mais ne vous méprenez pas. Les officiers plus aguerris, plus qualifiés, plus intelligents que vous ne manquaient pas. Une seule chose vous distinguait des autres. Si, sí, Seigneur Presidente. Vous étiez une femme en uniforme. Et aujourd'hui, vous pourriez bien être la femme la plus haut gradée à finir la tête sur une pique. Gracias, Seigneur Presidente. Pourquoi La dernière fois, je l'ai vu pendre le corps de mon petit-fils. Oh non C'était ton petit-fils Oui. J'ai commencé à dire à Yelena que j'allais récupérer son corps pour ma fille. Elle m'a dit que je pouvais prendre trois personnes avec moi. Vraiment Elle connaissait mon petit-fils. Elle oh. a fait le son corps, alors je me suis pas pourquoi vous ça J'en ai aucune idée. Putain L'hôtel est une belle prise. Run, run. Je crois que j'ai repéré le convoi. Bordel, ils sont encore loin de la passe. Mieux vaut attendre qu'ils l'atteignent. Ou pas, à toi de voir. Je sais, je sais T Arrive tout de suite Ne tire pas Non, chat! <sus> Ouvre-moi ça <rire> Jackpot Moinas Ça va nous aider Et beaucoup Il paraît que t'as attaqué le convoi. Si Ronron -ron va t'apporter le fric. Bien joué, Dani. Sans argent, on pourrait pas continuer le combat. L'amiral Benitez a renforcé ses patrouilles, alors fais attention sur la route. Ok. Il a un nom. Si seulement quelqu'un pouvait nous guider à travers la tempête, vous, moi, Yara Son son est à la base et rien ne pourrait le faire détruire de son cache. Oui